certainement des chemins euh, un petit peu difficiles dans la mesure où vous êtes deux combattants. Alors euh, c'est... Euh, comment dire? Vous êtes deux guerriers et la, la guerre, elle peut être au quotidien, hein, c'est vrai. Mais bon, souvent cette forme de guerre ne vous déplaît pas parce que vous aimez... Euh, euh, la dispute peut être votre moyen de communication et euh, les choses euh, euh, suivant leur cours, après euh, la dispute, hein, après l'effort, le réconfort, après la dispute, eh bien on se réconcilie sous la couette. Et là on arrive dans un domaine, celui de, du, de la sensualité, du sexe, où ça peut bien marcher, dans la mesure où vous avez des énergies qui se complètent. Hein. Euh, vous, vous avez euh, de toute façon, euh, au niveau de, de tout ce qui est activité, ça fonctionne bien. On poursuit avec le signe qui suit le bélier, c'est-à-dire le taureau. Euh, le taureau est doux, placide, tendre, sensuel, je pense que vous pouvez faire un bon couple parce que euh, le Taureau va obligatoirement vous calmer, euh, il va obligatoirement essayer d'adoucir tout ce qui est le, le conflit qui est permanent chez le Bélier. Euh, donc un Taureau ou une Taureau euh, vont euh, vous combler euh, sur ce plan-là et surtout sur le plan euh, sexuel parce que le Taureau euh, quand même, sur ce plan-là, bon on dit que c'est le meilleur amant du zodiaque. Donc si vous parvenez à rabaisser un petit peu votre agressivité, parce qu'alors vraiment le Taureau ne supporte pas les conflits, hein, c'est là le problème où vous allez probablement achoper. Donc si vous parvenez à baisser votre niveau d'agressivité, tout se passera bien. Alors avec les Gémeaux, ah ben vous allez beaucoup euh, tchatcher. c'est-à-dire que dès le départ, il y a une entente sur le plan intellectuel. Vous êtes curieux, vous le bélier, le Gémeaux est encore plus curieux que vous, vous aurez des centres d'intérêt alors euh, vous allez euh, échanger en permanence, hein, entre vous, avec vos amis, vous serez un couple extrêmement social, sociable, et euh, sur ce plan intellectuel ça va hyper bien fonctionner, là il n'y a vraiment aucun souci. Là où ça risque, euh, et encore, hein, ça va dépendre où se trouvent vos Vénus, vos Mars, mais bon sur le plan sensuel, on ne peut pas dire que les, le Gémeaux soit un, un grand sensuel puisque c'est un intellectuel. Hein. Maintenant, si vous, euh, comment dire, si vous mettez un petit peu de piment dans votre vie sexuelle, si vous êtes teasé, sa curiosité, là ça peut marcher! Alors avec un cancer, bon, euh, c'est euh, tout ou rien. Euh, vous avez affaire à un signe qui est extrêmement émotif, hein, qui est sensible, et vous, vous êtes euh, un peu brut de décoffrage. Comment faire pour trouver votre compte dans cette relation Parce que vous pouvez être très attiré par un Cancer, dans la mesure où le Cancer va peut-être vous rappeler quelqu'un de votre passé, ou va faire remonter en vous des émotions, des sentiments auxquels vous ne vous attendiez pas, que vous pensiez dater de votre enfance... Il y a quand même quelque chose de l'ordre de je devais le rencontrer ou je devais, elle devait faire partie de ma vie. Mais bon, la vie au quotidien avec un cancer, bon, euh, c'est pas... Euh, comment dire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Côté sexe, ça peut très bien marcher parce que souvent, euh, justement, euh, euh, les sentiments euh, du cancer vont s'exprimer dans la sensualité, et alors là, il vous fera grimper au rideau. Le lion, euh, c'est euh, un signe de feu, comme le vôtre. Alors vous allez tomber, euh, si vous êtes une femme, sur un lion, in, ça ne marchera que si vous lui exprimez une formidable admiration c'est-à-dire vous le regardez avec des yeux énamourés et vous lui faites comprendre qu'il est le meilleur, le plus beau, le plus grand. Si vous êtes un homme face à une femme lion, c'est sûr, il faut lui faire des compliments, il faut la flatter, il faut qu'elle se sente regardée avec attention. Si vous faites ça, hein, que vous soyez un homme ou une femme, déjà au plan euh, amoureux euh, pur, ça marchera bien, parce que euh, ça ira dans le sens de, son, de ses besoins. Finalement quand on est amoureux, il faut comprendre quels sont les besoins de l'autre. Et ça marchera bien aussi sur le plan euh, sexuel, dans la mesure où vous êtes, comme je le disais, deux signes de feu. Donc euh, les tempéraments, l'ardeur, euh, tout, tout sera là. En ce qui concerne nos amis de la Vierge, qui sont un petit peu le contraire de vous, mais justement c'est intéressant. La Vierge, elle est prudente, elle avance pas à pas, elle vérifie tout. Elle, euh, elle ne se laisse pas emballer comme vous, hein? vous le Bélier, vous vous emballez facilement. Donc vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va un petit peu vous retenir. Et ben, c'est pas mal du tout, parce que d'abord euh, elle analyse tout la Vierge, ce que vous, vous ne faites pas, vous êtes dans l'action et euh, elle, elle vous dit attention là, tu vas faire une bêtise, enfin bref, elle a un côté guide un petit peu, ou euh, coach comme on dit maintenant, et euh, là sur le plan de la vie quotidienne, de la vie à deux, euh, ça va vraiment vous aider. Maintenant sur le plan sensuel, elle peut vous réserver des surprises. Hein. Elle va avoir des périodes où il se passera pas grand-chose, et puis elle va avoir des périodes où la Vierge folle <rire> va faire son apparition, et vous la reconnaîtrez pas votre Vierge, hein. ce sera vraiment euh, sous la couette, euh, hein. ce sera la tempête. La Balance, la Balance c'est votre signe complémentaire. Pourquoi? Parce que par rapport au Bélier, la Balance se trouve de l'autre côté du zodiaque. Si, par exemple, c'est une image, le, le, le Bélier vous êtes euh, représenté le lever du soleil, et bien la Balance représente le coucher du soleil. Euh, elle possède tout ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous êtes agressif, dynamique, euh, entreprenant, euh, bon, la balance elle est douce, tempérée, euh, elle cherche toujours des solutions à tout, elle est hésitante alors que vous vous êtes extrêmement décidé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que vous vous complétez, c'est sûr! que vous pouvez avoir une formidable entente justement parce que vous vous complétez et que vous allez avoir le ou la partenaire idéal. C'est sur le papier. Euh, maintenant dans la réalité euh, peut-être que vous serez énervé par ces hésitations euh, permanentes, peut-être qu'elle, elle sera énervée que vous exerciez sans cesse une pression sur elle. Toutefois sur le plan sensuel, purement sensuel, euh, bah elle vous en fera voir de toutes les couleurs la petite Balance, hein? elle est quand même euh, passée maître dans l'art euh, du Kama Sutra. <musique> que dire de votre entente avec le Scorpion? Bah vous vous ressemblez un peu, vous êtes tous les deux gérés par la planète Mars. En revanche, c'est pas tout à fait euh, la même expression, de Mars. Hein. Mars, je vous précise, représente bien sûr la volonté, la force, la détermination mais c'est aussi la libido. Hein. Donc vous êtes deux signes qui sont un petit peu gérés par la libido, à part que vous Bélier, bah vous y allez euh, hein, Franco, euh, vous dissimulez rien de vos désirs, de vos envies, de vos besoins sensuels, alors que le Scorpion, ce Mars, il est intériorisé. Donc vous n'arriverez pas à décrypter ce que veut le Scorpion, s'il vous désire, s'il vous désire pas, s'il vous aime, s'il vous aime pas. Ce sera un mystère permanent pour vous le Bélier qui est tellement ouvert, tellement lisible même parfois, vous aurez face à vous quelqu'un qui est totalement illisible, impénétrable, et mais qui vous attirera d'une manière absolument incroyable, très magnétique. Hein? Alors sur le plan sensuel, euh, quand le scorpion se mettra à vous entreprendre, alors là euh, aussi, hein, vous grimperez vraiment au rideau avec lui. Il y a du, du Sagittaire dans le bélier, forcément. Euh, nous avons tous les signes en nous et euh, c'est un signe de feu comme le vôtre. Il n'y a pas de cas où vous vous entendrez pas sur le, dans le quotidien hein, avec un Sagittaire parce que vous aurez les mêmes envies, euh, le même besoin de dépenser votre énergie, à part que le Sagittaire sera même encore plus euh, dési désireux d'être euh, euh, comment dire, euh, d'avoir sa liberté, de se sentir, euh, de pouvoir sortir le plus souvent euh, de ces quatre murs, euh, N'a besoin d'aller vers l'extérieur. Bon cela dit, vous aussi. Et alors si vous avez une passion en commun, comme souvent, hein, euh, c'est-à-dire pour le sport ou pour, euh, vous voyez, une activité, la VARAP, euh, je dis n'importe quoi, mais des, des, des activités vraiment euh, où il y a une grande dépense physique, là vous vous entendrez à merveille, et ben, l'entente sensuelle, sexuelle, elle va suivre, hein, puisque euh, s'il y a une entente des, des cœurs et, et, et des têtes, il y a aussi une entente des corps. Avec le Capricorne, là ça me pose un problème, hein, parce que vous êtes vraiment extrêmement différents. Euh, je vous l'ai dit et répété, le Bélier vous allez de l'avant, vous êtes entreprenant, euh, vous êtes chef de guerre, leader... Euh, euh, et le Capricorne franchement, il est là, il se dit j'ai tout mon temps, euh, je construis, euh, marche après marche, alors que vous, hein, ça va, ça doit être instantané. Donc cette espèce de de retenue, de réserve du Capricorne, ça va pas tellement vous plaire, hein? mais en même temps, c'est pareil, ça ne peut que vous aider à, à construire, à, à être moins dans l'impulsivité, euh, c'est quelque chose d'important. Euh, Bon l'impulsivité, euh, c'est bien parce qu'il y a une spontanéité, mais parfois ça vous fait faire des bêtises. Et là le Capricorne, il va vous cadrer, hein, il va vraiment être euh, le signe du zodiaque qui va vous dire euh, tu ferais mieux de faire ci ou tu ferais mieux de faire ça. C'est une sorte de... vraiment euh, de, de, de juge hein, qui va vous permettre de vous développez de manière euh, plus euh, raisonnable, on va dire. Alors avec vos amis Verseau, ça va vraiment fitter, ça va être le comment dire, le coup de cœur, le coup de foudre. Il va vous épater, vous allez le trouver euh, original, différent. Euh, et bon, c'est ce qui va vous attirer, ce sont vos différences, c'est quelqu'un de, de totalement libre, indépendant, alors vous qui aimez bien conquérir, eh bien vous aurez à le conquérir en permanence hein, ce Verseau, tout en, en évitant bien évidemment de le mettre en cage, hein, parce que si vous le mettez en cage ce sera foutu. Euh, côté euh, sexe, euh, il est inventif, il est créatif, euh, il faut le suivre, c'est un peu dur pour Bélier de suivre, hein, parce qu'il aime bien devancer, mais euh, avec le Verseau si vous suivez, je pense que vous pouvez être très heureux tous les deux, que ça peut être un, un couple qu'on va admirer vous pour votre esprit d'entreprise, et le Verseau pour sa créativité. On termine évidemment avec les Poissons, le signe qui est tout à côté du vôtre, hein, c'est le dernier signe avant vous qui êtes le premier. Et alors le, le Poisson, il a une espèce de plasticité, de souplesse, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez le modeler à votre image, si vous aimez un Poisson vous allez c'est parce que vous allez apprécier ce côté où il euh, n'y aura pas euh, une personnalité vraiment euh, fixée, vous voyez? Euh, le, le, le poisson, il va être euh, ce que vous voulez qu'il soit. Euh, donc bon, évidemment c'est quelque chose qui peut vous plaire si vous avez une mentalité un petit peu de pygmalion, mais c'est aussi quelque chose vous pouvez vous dire, oh, bon alors celui-là ou celle-là voilà, un petit peu euh, molassonne. En revanche, du côté du sexe, là vous serez étonné parce que euh, parfois le Poisson il a des espèces de recettes, euh, des, euh, des trucs entre guillemets, euh, qui peuvent vous étonner parce que, euh, il a un monde à lui, il a des fantasmes, et alors il peut vous entraîner dans ces fantasmes. Voilà!